Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par l'Open Hardware algérie et qui s'inscrit dans notre playlist de tutoriels sur l'utilisation de la librairie adafruit gfx pour nos montages open source hardware donc dans la dernière vidéo nous avons vu comment commander un pixel sur notre écran avec la librairie open source Adafruit GFX euh, dans cette euh, vidéo nous allons attaquer une, euh, la première primitive euh, qu'on peut utiliser euh, et afficher dans un écran qui est euh, tout simplement une, un segment de droite ou bien une ligne comme nous, nous l'avons vu dans notre dernière vidéo par exemple si vous voulez tracer la diagonale de notre écran qui, euh, je rappelle 320 pixels par 240 il nous faudrait euh, tracer 400 pixels donc afficher 400 pixels c'est vraiment laborieux à faire mais heureusement euh, la librairie euh, Adafruit GFX nous permet euh, grâce à une méthode qui s'appelle draw line de créer directement euh, une ligne cela en utilisant tout simplement les deux coordonnées x0, y0, x1, y1 qui correspondent euh, tout simplement aux coordonnées de début de la ligne ou bien de la, du segment de droite et de la fin du segment de droite, comme vous pouvez le voir euh, ici. Alors, pour l'utilisation de la méthode drawLine, donc euh, elle, elle accepte cinq valeurs en entrée donc comme je l'ai dit X0, Y0 c'est pour le début du segment de droite X1, Y1 c'est pour la fin du segment de droite et nous avons à la fin l'argument la, color donc c'est la couleur que prendra la ligne en elle-même donc nous allons maintenant voir un exemple concret de programme qui fait euh, afficher plusieurs lignes dans notre cas nous allons euh, afficher une fractale, oui encore une autre euh, qui se nomme euh, la fractale de l'arbre donc notre programme va afficher un arbre comme vous pouvez le voir et nous allons maintenant voir le résultat que ça va donner sur notre écran Voilà le code que nous allons utiliser pour afficher notre fractal arbre. Alors, on a la partie include, on met toutes les librairies qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'écran. Et si on définit les pins de communication entre l'Arduino et l'écran, à ce niveau, on va créer notre instance de l'objet euh, Adafruit ILI 9341, donc qu'on va nommer TFT. Ça, ça correspond à notre écran, donc TFT. Puisque l'arbre va être affiché qu'une seule fois, on va utiliser la fonction setup seulement. Pas besoin d'utiliser loop. Alors ici on a notre initialisation, donc on va générer tout ce qui est nécessaire pour le lancement de l'affichage. Ici on fait une rotation avec la, la méthode setRotation. La valeur 1 va mettre l'affichage en mode paysage. Alors ici on a background donc fill screen on remplit l'écran avec des pixels noirs et puis on utilise une fonction que nous avons écrite qui s'appelle draw tree alors elle accepte comme entrée x1 et y1 qui sont les coordonnées du point de départ de notre arbre et euh, ici on a l'angle entre les branches de l'arbre donc, et ici, c'est la profondeur, ça veut dire le nombre de, euh, de couches, de branches qu'on va créer. On a choisi 9. La fonction en elle-même, elle est à ce niveau. Tant qu'il y a une profondeur, on va faire le calcul de X2 et de Y2 pour chaque entrée X1, Y1. Puis on va dessiner la branche si la valeur est, euh, de profondeur est supérieure à 2 la branche sera blanche si elle est inférieure à 2 la branche sera verte pour donner l'illusion que c'est des feuilles tout simplement la particularité de cette fonction c'est que c'est une fonction récursive donc tout simplement elle va s'appeler elle-même c'est pour ça qu'à ce niveau on a IF profondeur parce qu'à chaque fois, on va décrémenter la profondeur. Si la valeur arrive à 0, la fonction s'arrête. Sinon, elle s'appelle elle-même à chaque fois. Euh, je vous donnerai quelques liens en euh, description de la vidéo qui expliquent plus en détail comment utiliser une fonction récursive dans euh, le langage C. Voilà, maintenant on va voir quelques exemples de variantes de code pour générer une fractale. Une qui utilise par exemple une fonction aléatoire, donc on va générer un arbre plus proche de la nature, donc automatiquement qui utilise une fonction aléatoire, à trois branches au lieu de deux. Voilà, voyons maintenant le reste de notre démonstration. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo de la série que nous consacrons à l'utilisation des écrans TFT avec la librairie Adafruit GFX. Dans nos prochaines vidéos, on va aborder d'autres primitives. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'ici là, de la part de, de toute l'équipe, je vous dis salam